Sadio Mané. Bien sûr Sadio, Sadio est là Le couronnement pour Sadio Meilleur joueur africain de l'année Avec donc ce statut de leader De l'équipe qui a gagné la Cannes Qui s'est qualifié pour la coupe du monde et, et en club il est allé en finale De la ligue des champions européenne Deuxième du championnat d'Angleterre Vainqueur de la, cup de, la de la coupe de la ligue Monstrueuse saison pour Sadio Oui c'est simple, tout simplement Logique et là encore mérité voilà l'image de tout ce qu'il a pu what réaliser, time, mais c'est vrai qu'il nous a tellement, tellement plu et impressionné en ce début d'année 2022. Bravo. En, en vous le disiez, il en l'espace de deux mois, le, le titre ben continental, le la, la qualification la pour la Coupe Thank du Monde, so much, on s'est dit president. ah, il a fait, il a accompli un grand, grand pas, et euh, c'est validé ce soir à Rabat. Voilà le sourire rayonnant et étincelant de, de Sadio. Il perd de, de peu la finale de Ligue des champions européennes. C'est oui. vrai, hein. vrai que c'était wow. aussi un petit peu attendu que peut-être cool. il aille la cherché une fois de plus. Ah, okay. On lui demande en anglais... Aston Blige. Il, il, ouais, il, il peut faire. En L'humour uh, <rires> <Olof>. oh, <Olof. rires> eh oui. <rires> de, de Sadio. Voilà. C'est une des facettes que les gens connaissent un petit peu moins oh, wow. <rire> Ah Waouh, waouh, là, Oui, Eladji, évidemment, en train de faire du <rire> bruit dans la <rire> salle. Waouh, waouh. Waouh, Il veut l'ambiance yes. à la comme d'habitude. On ouais, n'allez pas en attendre moins, vous le disiez tout à l'heure. Heureusement, oh, oui. il est lui-même et c'est ce qu'on aime. Congratulations. Merci, thank, you. thank you. Mais de l'ambiance ce trophée pour Sadio hein. ouais, Il est un peu plus dissipé hein, Elad, mais on connaît la été comme ça Sadio. un petit mot. Bonsoir Monsieur le Président de la FIFA, bonsoir Monsieur le Président de la CAF, bonsoir ces invités. Je suis très honoré d'être vous pour la cinquième fois de suite. Yes. Et ouais. je suis très très très heureux de recevoir ce trophée ce soir. Euh, je vais essayer de remercier le président de la Fédération sénégalaise de football et à Cissé mon coach. Et sans oublier mes coéquipiers en club et en sélection. Et euh, je remercie aussi euh, toute ma famille, depuis Bambali, bien sûr à Dakar, mon oncle. Et euh, je suis même ému, je n'ai même pas les mots. Je vais aussi remercier le peuple sénégalais. Bien sûr, je dédie je ce trophée à la jeunesse de mon pays.